Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis très heureux d'être de retour à Montréal. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour rappeler la mémoire d'un grand écrivain, d'un grand Québécois qui s'est éteint hier. Je parle évidemment de Réjean Ducharme. Comme beaucoup de gens, j'ai été très touché par ses écrits et j'offre mes condoléances à toute sa famille dans ces moments difficiles. Je viens de rencontrer le comité intergouvernemental qui a été formé pour gérer l'afflux de demandeurs d'asile à notre frontière. Je veux d'abord dire aux gens que tous les paliers de gouvernement travaillent très fort ensemble, au jour le jour, pour répondre à la situation. Nous sommes en mode solution et c'est un très bel exemple de la collaboration intergouvernementale. Nous pouvons tous être fiers des efforts soutenus sur tous les fronts. J'aimerais répéter une chose que j'ai déjà dite. Le Canada est une société ouverte et accueillante. Nous accueillons et nous encourageons les nouveaux arrivants, mais nous sommes aussi un pays de loi. Nous, vous ne serez pas avantagé si vous choisissez d'entrer au Canada de façon irrégulière. Vous devez suivre les règles, et il y en a beaucoup. Notre tâche première est de protéger nos citoyens, et nous allons appliquer les règles en place pour protéger nos communautés. I just met with the Intergovernmental Task Force that was formed to address the influx of asylum seekers at our border. I want to reiterate what I've said before. Canada is an open and welcoming society because Canadians have confidence in our immigration system and have confidence that we are a country based on laws. You will not be at advantage if you choose to enter Canada irregularly. You must follow the rules, and there are many. Our number one job is to protect our citizens, and we will enforce the existing rules to keep our communities safe. Now, that being said, we have taken many steps at all orders of government to address the current situation with asylum seekers. For example, nous avons établi des installations d'hébergement provisoire à Cornwall pour alléger le fardeau au Québec. Nous embauchons plus de gens au Centre de traitement de Montréal. Cela nous permettra d'examiner et de traiter les dossiers de demandeurs d'asile beaucoup plus rapidement que nous le faisons à l'heure actuelle. Et nous sommes en communication avec des gens aux États-Unis pour échanger des renseignements et de dissiper des mythes concernant l'entrée au Canada. Nous voulons nous assurer que ceux qui viennent ici comprennent la procédure qui permet de le faire le député et mon ami Emmanuel Dubourg, en tant que membre du Comité intergouvernemental, se rendra d'ailleurs à Miami demain afin de rencontrer des représentants de la communauté haïtienne et d'accorder des entrevues à des médias créoles afin que notre message soit diffusé le plus largement possible. Enfin, je dois remercier un grand nombre de personnes et de groupes pour leur travail acharné dans ce dossier, notamment au fédéral, l'Agence des services frontaliers du Canada, la GRC, les fonctionnaires du gouvernement qui ont travaillé nuit et jour, et les, forces, et les membres des forces d'armée canadiennes. Je dois aussi remercier la Croix-Rouge canadienne, qui est toujours là en situation euh, difficile et qui, encore une fois, démontre sa grande utilité euh, auprès euh, de nos concitoyens et auprès du monde. Et je dois aussi remercier spécifiquement euh, les gens au provincial, les intervenants en santé et d'aide sociale, les fonctionnaires, euh, les bénévoles et les membres des différentes communautés. We look forward to working closely with our partners across all orders of government in the weeks ahead, as we have successfully done till now. I specifically uh, want to thank ministers, uh, uh, the uh, ministers from Ontario and Quebec who are here today who've been uh, extraordinarily useful in collaborating, in coordinating and uh, responding both to the situation and uh, looking forward over the coming weeks and months.